Je comprends rien, moi, à ce qui se passe. Tout allait si bien et d'un seul coup, tout va si mal. Ah, qu'est-ce qui va mal Dis-moi quoi Et Un jour, tu te réveilles, au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, mais c'est faux. C'est juste un ringard. Non, Rocky, tu te trompes Mais rien n'est vrai quand on ne croit plus à ce que l'on est Je crois plus en moi, tu ne comprends pas ce que ça veut dire Quand un boxeur ne croit plus, il est rincé, il est fini, il a plus qu'à raccrocher non, ça n'est pas vrai et si, c'est vrai Pourquoi tu ne dis pas la vérité Tu veux la savoir, la vérité La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, j'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring, je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais Maintenant, il y a toi, il y a le petit, et je ne pas perdre ça Dans la vie, on arrive toujours à un moment où il faut faire un show. Sans avance. Sans y Et beaucoup de personnes, faire stagner. Non, non, pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel d'avancer, mais parce que ils se disent qu'ils ont beaucoup à perdre. Ils ne savent pas ce qu'il y aura devant. Ils ont peur de perdre. Alors ils préfèrent rester dans cette, cette zone de confort. Il y a des gestes, des actions qu'il faut mener pour pouvoir avancer. Mais il y aura toujours. Mais il y a toujours pour moi quelque chose qui me dit. Je sais pourquoi. Et bien parce que moi aussi, ça mère. Et c'est là. C'est en ce moment que tu, que tu comprends que ta vie ne changera pas si tu ne prends pas de décision. Ta vie ne changera pas si tu ne prends pas de décision maintenant. Donation Chira est un dénicheur d'opportunités investisseur numérique depuis.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 La peur de quitter des gens nocifs, car on a peur de se retrouver seul. La peur du changement, car on a peur de tout perdre. Voyons réfléchir, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable Quoi De l'argent Et puis des voitures Ou même la maison Tout ce qu'ils font là, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité Dis-le-moi. J'ai peur T'es contente Tu veux me le faire dire Je vais me démolir Je te le dis, j'ai peur Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi il n'y a aucune honte à avoir peur. Bah C'est pour moi, pour moi aussi. Pourquoi C'est humain, non Imagine-toi si Usain Bolt avait décidé de ne pas courir le 100 mètres parce qu'il aurait eu peur de ne pas être assez bon. Imagine-toi si Steve Jobs avait décidé de ne pas lancer l'iPhone parce qu'il aurait eu peur des critiques. Imagine-toi si la NASA avait peur d'envoyer des hommes sur la lune parce que personne ne l'avait fait avant. Ne pas oser parce qu'on a peur, ce n'est pas une raison valable parce que tu vas passer à côté d'une opportunité qui se représentera jamais. Mais ça ne fait rien que je ne te crois pas, puisque c'est toi et toi seul qui vis avec cette peur qui te dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller, la peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche, la peur de ne plus être un homme. Et bien tout ça est faux. Mais ça ne sert à rien que je te le dise, ça ne sert à rien, parce que c'est toi qui dois surmonter cette peur. T'en débarrasser, parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de scander ton nom, il n'y aura plus que nous et tu ne peux pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ça ne t'empêchera de vivre le restant de nos jours. Regarde ce que je t'ai déjà fait. La peur, elle met des coups de couteau dans le dos de tes rêves. La peur, elle est traître. Parce que quand tes rêves meurent, elle sourit. Et quand toi t'échoues, elle applaudit. Et quand tout va mal pour toi, je te retourne vers elle. Et elle te nie. Elle te tourne le dos. Et te dit que c'était ta décision. Mais ceux qui ont remporté des victoires... N'ont pas écouter la voix de la peur Mais la voix de la réussite Est-ce que tu es prêt à écouter la voix de la réussite Est-ce que tu es prêt à écouter la voix de la réussite Celle qui inspire le succès Celle qui inspire la victoire Celle qui te fait penser grand Celle qui te fait penser fort Celle qui te pousse à te battre pour tes rêves Quand la peur te domine La réussite te sublime Quand la peur fiche tes rêves la réussite fait grandir tes rêves. Quand la peur gâche ta vie, la réussite révolutionne ta vie. Ne laisse pas la peur s'emparer de tes rêves. Écoute la voix de la réussite. Celle qui te dit que rien n'est impossible. Celle qui te dit que rien ne t'empêche de faire ce que d'autres ont fait avant toi. Vas-y. Vas-y, c'est ta dernière chance. T'en es capable. Qu'est-ce que t'attends Vas-y Révolutionne ta vie